Dans cette vidéo, vous allez faire connaissance avec le luxe numérique de Reed et vous allez apprendre à bien l'utiliser. Un luxe est un appareil qui capte la lumière et permet de mesurer le niveau d'éclairement. La mesure est généralement en luxe, bien que certains appareils peuvent prendre des mesures en pied bougie ou foot candle en anglais. Cette mesure est valide pour un point et un moment donné. Il est donc important de noter ces informations lorsqu'on prend des mesures soit l'endroit, la date et l'heure. Nous allons maintenant faire connaissance avec le luxemètre numérique ST1301 de REED. Tout d'abord, nous avons le bouton de sélection qui permet d'allumer et éteindre le luxemètre. Il permet aussi de sélectionner l'échelle de mesure selon le niveau de lumière à mesurer. Il faut s'assurer que le bouton est à OFF lorsqu'on range l'appareil. L'écran d'affichage montre les données durant la prise de mesure ainsi que les options choisies. Les boutons de sélection permettent de modifier l'unité de mesure, de figer la donnée ou d'afficher la valeur maximale. Le capteur qui est à part est la partie sensible qui capte la lumière. Il est important de retirer le couvercle de protection du capteur avant de prendre des mesures. Nous devons régler l'unité de mesure avant de prendre des mesures. Deux choix s'offrent à nous, LUX ou FC. Le LUX est l'unité du système international. FC est l'abréviation de foot Candle ou Pied bougie en français, qui est une unité américaine. Nous allons donc choisir LUX. Pour sélectionner l'unité de mesure LUX, on appuie sur le bouton LUX, FC, jusqu'à obtenir LUX sur l'affichage à droite de l'écran. Il est important de bien positionner l'appareil pour prendre les mesures. Sauf exception, le capteur doit être horizontal. L'écran doit être visible pour la personne qui prend les mesures. Dans le cas d'un couloir ou d'un espace libre, il faut tenir le capteur entre 75 cm et 1 m du sol. On débute sous la source lumineuse la plus forte et on prend d'autres mesures en s'éloignant. Attention, il est important de ne pas faire d'ombre sur le capteur pendant que vous prenez les mesures. Il ne faut donc pas se placer entre la source lumineuse et le capteur. Dans le cas d'un poste de travail, on place le capteur sur la surface de travail à au moins 75 cm du sol. Encore une fois, on débute les mesures sous la source la plus forte et on prend d'autres mesures en s'éloignant. On allume l'appareil en tournant le bouton de sélection à 200 puis on choisit l'échelle de mesure appropriée en surveillant l'affichage des données à l'écran. Si on voit « OL » pour « Overload », ça veut dire que l'on doit choisir une échelle plus grande en tournant le bouton de sélection. Pour les mesures prises à l'intérieur, sans lumière du soleil, les échelles 200 ou 2000 devraient convenir. Lorsqu'on se trouve près d'une fenêtre ensoleillée ou à l'extérieur durant le jour, on devra probablement utiliser les échelles supérieures de 20 000 ou même 50 000 lux. Si l'affichage indique 0, il faut choisir une échelle plus petite en tournant le bouton de sélection. Attention! À l'échelle 20 000, il faut multiplier par 10 la donnée affichée à l'écran, comme nous le rappellent l'affichage et le bouton de sélection. Par exemple, si la donnée est 687 x 10, cela donne 6870 lux. À l'échelle 50 000, il faut multiplier la donnée par 100. Le résultat 0,63 sera multiplié par 100, ce qui donne 6300 luxe. lux. Le luxe prend des mesures en continu dès qu'il est allumé. Les données à l'écran peuvent donc changer sans arrêt et être difficiles à noter. Grâce à la fonction de maintien des données, ou hold, il est possible de figer la dernière donnée à l'écran. La transcription est alors ainsi facilitée. Pour figer la donnée à l'écran, appuyez sur le bouton Hold. Pour reprendre la prise de mesure, appuyez à nouveau sur Hold. Pour faire afficher la plus grande donnée, appuyez sur le bouton Max. Pour revenir à la mesure en continu, appuyez à nouveau sur Max. Alors, en résumé, pour utiliser le luxmètre, vous devez d'abord enlever le couvercle, Ensuite, allumez le luxmètre en tournant le bouton de sélection jusqu'à 200. Sélectionnez l'unité de mesure Luxe. Vous déterminez ensuite la bonne échelle. Si l'affichage indique OL pour Overload, le niveau réel lumineux est plus fort que l'échelle sélectionnée. Vous devez donc augmenter l'échelle. Si l'affichage indique 0, vous devez sélectionner une échelle plus basse. Appuyez ensuite sur Hold pour figer la donnée à l'écran que vous voulez enregistrer. Enregistrez votre donnée. Appuyez encore sur « Hold » pour reprendre la prise de mesure. Répétez ces étapes pour chaque mesure à prendre. La première mesure devrait être prise à l'endroit où la lumière est la plus forte et les mesures suivantes en s'éloignant un peu du point de départ. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser le luxemètre. Bonne prise de mesure!